Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment récupérer ou découper un morceau d'une vidéo existante sur votre ordinateur et en utilisant le logiciel multimédia VLC Pour cela nous allons commencer par ouvrir votre logiciel VLC et chercher la vidéo que l'on va retravailler Dans le cas présent je vais prendre une vidéo de la BBC qui va me servir d'exemple donc euh, dans cette vidéo, euh, je vais devoir utiliser des outils avancés. Pour cela, je vais euh, afficher en cliquant euh, sur mon bouton droit de la souris euh, et en sélectionnant vue, contrôle avancé. En ayant euh, fait cela, j'ai quatre nouveaux icônes qui apparaissent dans la barre euh, du bas. Donc j'ai enregistré, prendre une capture d'écran, boucler entre les points A et B d'une façon continue et avancer image par image ce qui m'intéresse dans ce tutoriel c'est de travailler l'enregistrement donc là je vais laisser dérouler ma vidéo jusqu'à je tombe sur un passage intéressant donc là donc là donc là je, je pose et je vais lancer l'enregistrement de cette vidéo de ce morceau de la vidéo alors ce qu'il faut savoir c'est que l'enregistrement se fait en arrière-plan sans que j'ai à m'occuper euh, d'un réglage la vidéo sera enregistrée dans votre dossier vidéo donc nous allons laisser dérouler la vidéo Voilà, donc euh, j'ai arrêté euh, l'enregistrement. Euh, pour vérifier que cet enregistrement euh, est, est bon, je vais donc retourner dans mon dossier vidéo. Et normalement, voilà, j'ai une vidéo qui a été enregistrée. Alors le nom euh, de la vidéo euh, est assez long, hein, puisqu'il correspond à l'heure, euh, le nom de la vidéo euh, d'origine, etc. Et le format MP4. On va tout de suite regarder à quoi correspond la vidéo et vous voyez bien que ce n'est pas la même vidéo puisque elle ne fait que 27 secondes si je suis satisfait avec mon enregistrement bien je le conserve pour le réutiliser sinon je peux recommencer en, en appuyant sur enregistrer et ainsi me faire des petites vidéos attention tout de même à respecter les droits d'auteur et à ne pas utiliser des vidéos dont je n'ai pas l'autorisation. Merci, au revoir.